Euh, Heureusement, je ne peux pas, je ne le vois pas sur le Il va falloir que vous appelez de là. Oui, Attendez, je ne même pas. Bien. Je vous je vous de des... reviens deux secondes. Oui, vous, vous pouvez me rejoindre. Aux... Vous étiez où initialement? Vous étiez où? À... Ah, où à... C'est une cause au pas euh, ça, c'est une cause qui avait débuté euh, le 21 juin 2018. Euh, okay. J'étais intervenant, mais je n'ai jamais été avisé de ça. Et en plus de temps, ben, je voudrais me faire. Parce que ça s'est rendu. Tout a été exporté. Euh, donc, euh, sans ma présence, c'était euh, quand même le barreau de Noyal et le barreau du Québec qui avaient initié la procédure. À... Merci. Au Merci. À... Merci. Merci. Merci. Et je veux pendant... pour savoir dans quelle salle a procédé l'honorable juge Chantou. Bonjour, vous avez rejoint Michel Déret au bureau de l'honorable James Brompton de la Cour supérieure. S'il vous plaît, laissez-nous votre message. Perfect. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres veuils Oui, euh, l'honorable Denise Compton, c'est Georges-Joseph-Antoine Normandin. Écoutez, c'est pour savoir dans quelle salle a procédé l'honorable juge Chantal Lamarche, le 22 mars dernier, quand il y a eu jugement euh, rendu dans le fameux dossier 517-102-828, je qui est une poursuite judiciaire initiée par le banque mondial et le bord du Québec contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Ça a débuté le 21 juin 2017. Je suis un intervenant. Ça m'a coûté 171 dollars. Euh, c'est un 17, donc euh, c'est un requête introductif d'instance euh, au sujet euh, du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec. Et euh, c'est un débat envers l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867. Et euh, je me suis présenté j'ai payé la procédure, étant donné que ce n'est pas un 05, euh, comme euh, dans le fameux dossier euh, numéro 500-05-031133-976, dans lequel j'étais l'intervenant euh, au sujet de l'abrogation de l'article 93, donc c'est moi qui ai qui, qui intervenu, même si euh, ça n'a pas été euh, un succès. Euh, Là, ce qui arrive, c'est que j'ai euh, comparu devant le juge Emery, Benoît Emery, le 25, alors qu'il y a eu le jugement rendu le 24 mars. Je n'ai jamais été au courant. Euh, donc, il n'y a pas d'avis de présentation quand on fait un ça, quand il y a une requête introductive d'instance. Donc, euh, c'est euh, M. Patrick Boucher qui m'avait dit ça. Il dit maintenant les requêtes introductives d'instance, je n'ai plus jamais, jamais d'invitation ou d'avis euh, de comparaître euh, ou de se présenter euh, euh, à la cour. Et alors que dans un 05, au moins, on nous avisait. Et là, mais ben, jamais, jamais, depuis euh, le début, je pense que ça a été reporté à peu près quatre euh, ou cinq fois. Et euh, on m'avait dit que c'était le 23. Le 23, c'était un samedi. Et quand j'ai retéléphoné, euh, j'ai dit ça, ah, je ne peux pas le 23. Ils ont dit non, c'est le 25. Donc, au greffe, on m'a dit que c'était le 25. Donc, je me suis présenté. Ils ont dit ça ah, va je... devant le juge Benoît et Marie. Et là, euh, mais ben, j'ai comparu devant nom du juge Benoît et Marie. Et je vais vous dire franchement que. Ce pas un succès parce que je n'étais pas sur le rôle, semble-t-il. Et là, ben, je me ferais au rembourser mon 171 euh, parce que les lois n'ont pas été traduites ici. Il n'y a pas de loi. C'est confirmé dans la loi i euh, 3 de l'impôt sur le revenu. C'est 1 qui euh, définit le mot « loi » comme étant « loi » ou « loi » du Parlement du Québec, et c'est confirmé dans la loi de droit du fédéral, qui dit que les lois euh, habilitantes ne sont pas législatives, et euh, les formulaires C-251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada, c'est qu'il n'y a pas de loi ici, et moi, je ben, fais les démarches de façon à ce qu'aucun juge ne paie les impôts en absence de loi. Il n'y a pas un juge, sinon vous perdez votre indépendance judiciaire. Et euh, je sais que pour l'indépendance judiciaire, euh, c'est basé sur votre revenu donc sur votre pays et là, si vous payez des impôts, c'est complètement c'est un fiasco ici, c'est fini donc euh, je regrette euh, de vous dire tout ça, mon cher euh, ma chère Mme Compton euh, je vous laisse on dit, mon téléphone Là, je vais essayer de récupérer mon 171 dollars, j'ai quand même euh, tout ce qu'il faut ici j'ai les preuves comme quoi euh, je peux avoir mon repliquage audio euh, de l'audition du 25 et euh, j'ai l'impression il y en a plusieurs actuellement. Je, je sais que euh, Mme euh, euh, Léonard de Jules-Chantal Lamarche était du cabinet à euh, boyden je, je crois. Et euh, je vois qu'il y avait quand même une oubliée en arrière de tout ça. Donc, anciennement, les avocats, euh, que ce soit de ou, de ou de peu importe, euh, c'est tous nos gouvernants, euh, nos, nos premiers ministres euh, qui sont dans ces cabinets d'avocats-là. Et Écoutez, il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pouvoir exécutif ici. Je suis un monarchiste catholique. Je connais très très bien le système depuis le début, euh, tout ce qui est périmé, et tout ça. Et euh, je vais vous dire franchement, ici, c'est carrément de l'oligarchie, du, du lobbyisme oligarchique euh, au Conseil privé du Canada et euh, au Conseil euh, des ministres, du Cabinet des ministres ici à l'Assemblée nationale qui est enregistré au registre des entreprises sous la forme juridique 8, 81 8000 dans lequel ils disent que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. Alors c'est complètement c'était du mécanisme législatif ici. Et euh, vous avez le pour un enregistrement à être atteint. Vous allez terminer votre enregistrement après l'automne. Merci. 4-8-9-0-6-2-4-6. Ah. Ah. Ça va, Oui, quand même. Oui, certainement. Écoutez, il y a un événement qui, euh, qui s'en vient prochainement. C'est euh, le 25, donc c'est lundi prochain. Et puis, euh, je suis l'intervenant au euh, dossier judiciaire de la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Oui, euh, oui. oui. je me demandais, est-ce que vous voulez parler à quelqu'un en particulier? Euh, oui, euh, si Maître euh, Sonia Lebel, euh, euh, est disponible ou son attaché politique, peut-être. Euh, euh, J'apprécierais beaucoup. Un moment? Deux qu'ils sont de retour. Je vais prendre votre message et puis il va avoir quelqu'un qui va vous rappeler éventuellement. Oui. Alors, on va trouver l'appel donc... peut-être euh, aussi vers. D'habitude, c'est dans deux ans qu'ils sont de retour. T'as seras plus certain, parce que c'est sûr que des fois il y a des timides un peu de... Oui, c'est ça. Non, je vous mets mon numéro de téléphone, c'est dans le oui. euh, 438. Oui. 390 ouais. 6246. 6246. Ouais, c'est M. Jacques-Antoine. Jacques-Antoine. Ouais. Et c'est au sujet, c'est que lundi prochain, ben justement, au 1661 du Pays du Ciel de Montréal, euh, il y a une condition à la course. Ça traîne depuis le 21 juin 2018. Et euh, c'était l'honorable Chantal Corrigo qui était juge, mais elle a été remplacée par l'honorable juge Émilie Benoît émilie Je ne euh... l'ai pas entendu, désolé, ça a comme coûté un peu, puisque c'est assez bizarre. Ah, OK. Euh, parce que là, moi, ouais, je vous entends bien, là. D'accord. Donc, euh, c'est ça, il est plus… Euh, c'est pour savoir, moi, c'est parce que. C'est bizarre, parce que cet événement-là, c'est privé. Alors que c'est une question constitutionnelle, qui regarde tous les partis politiques au complet, du fait que les lois qui ont été adoptées au Québec n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Et c'est pour moi qui ai initié l'instance, donc la procédure judiciaire, c'est le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Et ils sont tous les deux représentés par le cabinet d'avocats Janssen Incorporé. Mais euh, le barreau du Québec s'est retiré. Il y a eu un vote au barreau du Québec. Ils euh, ont voté, si on veut, à la majorité contre la continuité de cette euh, instance-là. Mais moi, je me suis présenté au mois de juin 2018 pour maintenir l'instance, vous comprenez. Et ça a désorganisé un peu les gens. Mais euh, il y a beaucoup de choses euh, qu'il faut qu'il soient vraiment discutées. Et euh, ça se fait quand même euh, à la salle 16.61 du Parc de la de Montréal. Donc euh, c'est à côté du bureau du juge en chef de la Cour supérieure, le juge fournier. Et euh, j'aimerais euh, savoir si euh, c'est toujours prouvé. Euh, sinon, pour moi, c'est comme si ce n'était pas important qu'il n'y ait pas de loi ici. Et c'est malheureux, Madame, parce que c'est dans la loi du pouvoir de l'impôt sur le revenu. Euh, et c'est si bien dans la définition du mot loi, loi qu'on parle de loi autre que loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici. Et c'est confirmé dans une loi fédérale, la loi z 03 de 1985, qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives. Donc, sur euh, les lois, sont comme, si on veut, qui proviennent des juges. Et c'est confirmé dans deux formulaires euh, euh, de de l'Assemblée du Canada, le formulaire rc 251 et P-118, dans lequel on, on ne voit pas le Québec. On voit toutes les provinces et territoires avec leurs lois, sauf le Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici. Et euh, moi, je trouve ça aberrant de voir que... On ne prend pas au sérieux euh, toute cette situation-là qui est fondamentale, parce qu'il pas dans le code pénal, c'est la loi qui crée et qui expose à l'infraction. Mais si moi, je suis pas juriste, que ne soit mm. pas Maintenant, Je n'ai J'ai pas pu prendre ça en un. C'est oui. Mais regardez, madame, d'une façon ou d'une autre, euh, on est enregistré Et puis moi, je dois tout euh, le l'enregistrement. Ah, ben, c'est comme Je dois tout l'enregistrement de façon à ce que si elle que quelqu'un, euh, si madame euh, Sonia Lebel ou son attachée politique euh, veut que je lui euh, explique ça, ben, euh, on va dire, on n'a pas besoin de discuter longtemps. Euh, ils ont juste <rire> à me donner leur courriel. Puis moi, je vais vous envoyer à ce, ce que je viens de vous dire non, euh, c'est parce que je veux pas que ça passe inaperçu, parce que ça traîne depuis le 21 juin 2018 et c'est caché, c'est confidentiel et ça n'a pas raison d'être. C'est pas rien que le Canada qui est concerné, c'est pas rien que le Québec, c'est tout le Canada au complet, vous comprenez? Donc c'est quoi apprendre à, à la légère comme on dit? Et c'est moi qui est l'intervenant. J'ai déposé la procédure et euh, ça a été enregistré au greffe du palais de justice de Montréal. Et l'instance euh, est maintenue. Et il doit y avoir des bons intérêts de ça du fait qu'il n'y a pas de loi ici au Québec. Bon, très bien. J'ai pris votre nom, votre numéro en note, puis on va voir mmh. si quelqu'un qui va pouvoir vous rappeler. Sinon, comme je vous avais dit, vous allez être récélé vers 2h cet après-midi. Pas de problème, je peux téléphoner après deux heures ou si on m'appelle, ou, ou si tout le euh, monde. il y a quelqu'un qui peut euh, se libérer, ben, je vous remercie infiniment. Vous êtes bien aimé, madame. Bon, passez une deuxième journée. Vous, parlez non bon. Au revoir. Au revoir. Le le cabinet de l'honorable Benoît Emery Nous sommes présentement dans les possibilités de prendre votre appel. Laissez un message et nous vous rappellerons dès que possible. Et bonne journée. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres options. Oui, euh, euh, l'honorable Benoît Emery, euh, c'est Jacques-Antoine Normandie, sous intervenant au dossier de la procédure judiciaire contre l'Assemblée nationale. Euh, initié par le cabinet, euh, même si c'est représenté par le cabinet Janssen Incorporé. Euh, J'ai appris aujourd'hui que l'audition était fixée au 25 mars 2019. Euh, il y a eu la première audition le 21 juin 2018. Euh, c'est pour savoir si le, ce dossier-là, qui est quand même une nature constitutionnelle, euh, c'est privé ou si c'est public et j'aimerais qu'on puisse me confirmer que vous allez vous procurer toutes les informations que j'ai expédiées à l'honorable Chantal Corriveau qui était au dossier. Euh, pour ne pas avoir à recommencer au début euh, certaines informations, je n'ai rien à cacher. Je représente autant l'Assemblée nationale que la partie poursuivante, qui est le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Donc je suis complètement impartial. Je suis l'intervenant au dossier. Et euh, je n'ai aucune collaboration de personne depuis le tout début, depuis que l'instance a été maintenue parce que je me suis présenté avec euh, ma procédure et j'ai payé 170$ pour euh, maintenir l'instance. Et c'est moi qui ai débattu de l'abrogation de l'article 93 devant Warren Newman, l'honorable juge Ginette Pichet en 1997. J'apprécierais qu'on me retourne au 438. Ou D'autant plus que nous savons tous qu'il n'y a pas de loi au Québec. C'est l'impôt qui en a décidé ainsi. C'est Revenu Québec, entre autres, qui en a décidé ainsi par la loi de l'impôt sur le revenu et le fédéral enchaîné. Alors que le Québec est un pays depuis l'an 2000, et le barreau du Québec maintient la désignation de province pour le Québec au registre des entreprises du Québec. C'est un, un l'État national du Québec de l'an 2000 et le barreau, c'est le barreau de la province 2000-2019 du Québec. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier ou à, ou à reconsidérer. Jacques-Antoine, Merci. Member of Parliament for Vancouver Granville. We apologize for not being able to get to your call. Please leave your name, phone number, postal code, as well as your reason for calling. Or you can contact us via email at jody.wilson-rabold at carl.gc.ca and we will do our best to get back to you as soon as possible. For meetings and a media requests, please email jody.wilson-rabold at Thank you. After the talent, please record your message. When you finish recording, hang up or press the county for more options. After lapnealité, you réenregistrez le commissaire. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, raccrochez ou appuyez sur le talent de décoration. Oui, c'est Jacques-Antoine Normandin. Euh, c'est simplement pour euh, vous demander s'il y a possibilité de me retourner l'appel au 438-390-6246. Euh, c'est au sujet euh, du fait qu'il n'y a pas de loi au Québec et euh, ça a été débattu devant la Cour supérieure. Ça s'est fait exporter. Ils n'ont pas voulu que je comparaisse dans cette instance-là alors que j'avais payé une procédure comme intervenant. Il y a eu un salon d'hélicoptère le 21 juin 2018 euh, à la salle 16.61 du Palais du justice de Montréal. Il y a eu rendu le 22 20 mars euh, 2019 à la salle 16.07 du Palais du justice de Montréal. Ils ont utilisé une requête introductive d'instance en dessous du code de, euh, de procédure civile, alors qu'ils auraient dû utiliser la juridiction numéro 5 d'hiver, de façon à ce qu'on puisse m'expédier les avis de comparution, afin que je puisse me présenter, les avis de présentation, afin que je puisse me présenter à la Cour. Donc, personne n'a collaboré avec moi euh, pour discuter de cette affaire-là, et la cause vient tout simplement d'être abandonnée et il n'y a pas de loi ni au Canada ni au Québec. Je vous remercie. 438-390-6246. Monsieur Jacques-Antoine, en français. Merci. Bienvenue au bureau du maître des rôles civils et familiales du Palais de justice de Montréal. Six plus si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. Pour les rôles de pratique de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, faites le 1. Pour la Cour supérieure, rôle au niveau provisoire. Vous patienter pendant que je transfère votre appel. Allô oui, oui, écoutez, c'est pour avoir une information sur une instance. Il va y avoir audition, semble-t-il. Dans le dossier, est-ce que vous pouvez le prendre en note, c'est le 500-7, 102-128-186. Je suis intervenant au dossier. Et euh, ça a été reporté plusieurs fois depuis le 21 juin 2018. Et là, euh, j'ai pas de nouvelles plus que ça, là. Euh, ok, euh, le dossier est pour le reporté devant le juge Emery le 25 mars. Le 25 mars? Oui, ça va le 7, pour une gestion. Ok, c'est devant quel juge? Juge Benoît Emery. Attends un petit oui. vois, je vais vous dire que c'est le 25 mars 2012. Un en salle 16.61. À salle 16.61. Et le nom du juge, c'est le juge Levac. Je viens de vous dire juge Benoît Emmery. Marie. un petit peu, je suis dur d'oreille un peu. Benoît Emmery. Euh, euh, Est-ce que vous euh, nommez plus son nom de famille, s'il vous plaît E, E comme étoile, M comme maman, E comme école, R comme roi, Y. m -E r -I. m -E r c'est ça M-R-I. -E oh, c'est M-E-R-I. M, -E m, non, c'est E-M-E-R-Y. Euh, « euh, euh, okay, ok, ok, ok, je comprends, mon Dieu. Quand je suis dire mon un peu, je me suis... C'est très <rire> dommage un handicap que j'ai, mais... Euh... » Ça va, ça va. Des fois, on a un problème de même. Dans l'éducation, c'est pas drôle. Quand j'étais jeune, je pouvais chanter, je voulais... <rire> je ne voudrais pas m'entendre chanter. Je dois vous abandonner, monsieur. J'ai d'autres ben, lignes en attente. Je vous remercie. Benoît Eumarie, 16.71. Je vous remercie beaucoup. Ben. <rire> au bureau du maître des rôles civils familiales du Palais de justice de Montréal. Je vais donc, je suis Si vous connaissez le numéro de... Et allons-y, je vais peut Oui, écoutez, euh, c'est pour avoir une information euh, sur euh, une instance. Il va y avoir audition, semble-t-il. Euh, dans le dossier, est-ce que vous pouvez prendre note que c'est le, le 500-17-102-128 crs 186 Je suis intervenant dossier. et euh, ça a été reporté plusieurs fois depuis le 21 juin 2018. Et là, euh, j'ai pas de nouvelles plus que ça. Parce euh, okay, euh, que le dossier est reporté devant le juge Henry le 25 mars. Le 25 mars oui, en salle 16-61 pour une gestion. Ok, Et tu demande quel juge Juge Benoît Emly. Attends un petit peu, je vais vous laisser le 25 mars. 2012. Un en salle 16-61. À salle 16-61. Et le nom du juge, c'est le juge Levac je viens de vous dire juste Benoît et Marie. Attendez, tu peux se je suis dure d'oreille un peu. Benoît. Marie. Ben, euh, Est-ce que ben, vous voulez ben. Ah, ah, ok, Excusez-moi. Je suis Nancy Lacroix, je suis peut-être du service juridique de Québec en Média à Montréal. Oui. Euh, là, on m'a fait parvenir ah. un message à l'effet qu'il y avait peut-être une cause qui était, pr qui était présentable demain. Oui. Et là, je présume l'éclaircissement oui. là-dessus. C'est une cause, en fait, qui vous compte Québécois, est... Je fais ah, Non, le... non, non, non, non. Pas du tout, non. pas du tout. Non, non, non, non. non. Deuxième les... euh, C'est. Euh, premièrement, c'est vous qui avez ouvert tout ça. Euh, oui. Dans, dans oui. quelques mois de ça concernant. L'article de la Constitution canadienne de 1877 du fait que les lois au Québec n'ont jamais été traduites en anglais. Euh, C'est une poursuite judiciaire, ça, qui a été initiée par le baron de Montréal et le baron du Québec. Ok, mais mmh. ne pas éduqué là-dedans aux Québécois non plus, là. Comment vous vous, vous n'êtes vous pas impliqué, là-dedans. Je pense que c'est une poursuite qui était en vous et Québécois. Euh, non, non, non, non, non, c'est pas moi. Moi, je, je je me trouve à courir, à, à assurer la de l'instance. Je me suis présenté le 21 juin dernier. Euh, c'est certain que je travaille aussi avec euh, euh, le code civil et le code de, de procédure civile de Baudouin Renault, 1997-98. Oui. Euh, de Wilson Lafleur euh, oui. euh, qui, qui est euh, des communications québécois dans lesquelles, euh, en page 22, euh, c'est bien déclaré que le Québec est le premier pays au monde à avoir recodifié sa loi civile. Mais euh, c'est toute une histoire parce que, le, si, si on veut revenir vraiment au sujet euh, qui nous concerne actuellement, c'est que cette poursuite judiciaire qui a été initiée par... Euh, le barreau de Montréal et le barreau du Québec, euh, euh, il y a eu audition, si vous voulez, au 16e étage du Père de Montréal, à la salle de 16.61, devant l'honorable juge de Chantal Hornibeau. Et euh, je, suis, je me suis présenté comme intervenant, sinon tout, tout avortait, tout floppait, si vous voulez. Et euh, j'ai déposé une procédure, moi, pour maintenir l'instance, pour pouvoir en débattre, parce que le barreau de Montréal a voté à 53% contre. Bon, monsieur Normandé, avez une implication québécoise, là-dedans? Euh, c'est -ce oui. euh, pas... La... québécois moi, j'ai vu Québécois, ça oui. s'appelait le Journal de Montréal ou quelque chose qui... Oui, c'est pas parti, par exemple, à ça? Euh, non, non, non, ben, c'est pas parti. C'est certain que si on regarde le code de... Euh, civil Baudouin-Renault, oui, éventuellement, Québécois est quand même euh, euh, impliqué d'une certaine façon, d'une façon indirecte, si vous voulez, ouais. euh, dans ce dossier-là, à cause de la fameuse déclaration à page 22, à page 22 euh, du Code civil Baudouin-Renault euh, et du Code de procédure civile, qui est dans le même document. Je vais vous donner le ISBN, ça peut quand même vous intéresser, peut-être. Le ISBN, c'est le 2-89-127-403-2. Mais euh, moi, c'est certain que je suis là tout simplement pour soutenir euh, comment je peux dire donc pour sou soutenir l'action dans le sens d'une correction. C'est pas un débat, c'est pas, c'est pas une question de, de reprocher quoi que ce soit, c'est une question d'arriver avec euh, des moyens qui sont euh, légitimement constitutionnels et légaux. Euh, donc, alors que là actuellement euh, on s'engage dans un débat sur. Euh, euh, le fait de traduire les lois en anglais, alors qu'il n'y a pas de loi ici, c'est dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, qui définit la loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, puis ça c'est depuis 1985. Et puis il y, y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte là-dessus, c'est juste pour savoir si ça se fait à huis clos, si les médias ont été informés de ça, ou c'est tout simplement caché, parce qu'oubliez pas que c'est pas une salle d'audience ordinaire, là. Au 16e étage, c'est une grande table ovale et tout le monde est assis autour de cette table-là. Et euh, c'est une poursuite contre l'Assemblée nationale, contre le Donc, président le de la Barreau. barreau. c'est le barreau du Québec et de Montréal contre l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui, mais euh, le barreau du Québec s'est retiré. Donc, euh, c'est le cabinet d'avocats Johnson Incorporé, euh, qui était, si vous voulez, euh, euh, le contentieux juridique pour le barreau du Québec et pour le barreau de Montréal. C'était le même cabinet d'avocats euh, qui a produit la requête introductive d'instance. On me dites que demain, dans le fond, c'est le débat pour euh, tout le monde. Ça ne euh, sera pas un débat demain parce que le, le, le protocole, la gestion, si on veut, de, de l'instance n'est pas terminé parce qu'ils euh, ont continué le 26 juin alors qu'il y a eu quand même audition euh, le, pre, le, le, le 21 juin dernier. Mais c'était, on, on est rentré dans la salle d'audience, si vous voulez, donc. Vous avez le numéro de la cour, M. Normandet. Oui, c'est le, le, oui, oui. le 500. Oui, oui. C'est le 500. Oui. C'est vrai que ça me surprend que j'aille voir ça. Pourtant, c'est le c'est si vous qui avez rendu ça public, puis moi, je me suis intéressé à ça. Ça veut pas dire que moi, si je le sais, je suis d'accord, va. Mais en ayant au moins le numéro de la Cour, ouais, parce qu'on mais... est abonné, nous, à, au Journal de Montréal, et puis, ouais. puis on, on le lit de fond en fond. Non, on Donc, oui. on en parle dans le journal, sûrement que les avocats ici sont trop au courant, mais je vais quand même le passer le mot, pis oui. oui. il y aura un intérêt. Mais je vais vous donner quand même le numéro oui. Du, oui. du dossier en question. C'est le oui. 500... 17 oui. 102 828 mm -hmm. 186. Vous savez, moi, j'ai débattu concernant l'abrogation de l'article 93 devant l'honorable juge Ginette Pichy, mm -hmm. Et euh, c'est en, en 1997. Puis, euh, je peux même vous donner le numéro de dossier en question, parce que j'étais là devant Warren Newman, qui était sous-ministre de la Justice à l'époque. Il y euh, intervenant. Oui, j'étais intervenant là-dedans pour essayer de maintenir l'enseignement de la religion dans les écoles ici au Québec. Je vais vous donner quand même un numéro de dossier. Ça, ça peut peut-être vous intéresser. Écoutez, euh, parce que demain, il n'y a pas de débat comme tel. Moi, c'est parce que je veux présenter des mises en cause. Euh, et des mises en cause, c'est très, très important d'avoir les gens qui sont concernés. Pourquoi? Les avez et les journaux d'instant, c'est ça? Ah ben, écoutez, c'est un intérêt pour la population, mais ça peut être un huis clos aussi, dans le sens où euh, ce qui va se passer, je vais vous dire franchement, c'est vraiment spécial. Si PKP est au courant de ce qui va se passer, et s'il connaît le moins seulement parce que sur Internet je suis un peu partout, mm -hmm. euh, je vais vous dire franchement que j'ai l'impression que ça peut être un huis clos, j'ai l'impression, mais je vous donne quand même le dossier dans lequel j'étais euh, devant l'honorable juge Génette Piché, c'est le 500. Oui. Oui, tiré 05. Okay. Mm -hmm. tiré 031 133. Mm -hmm. tiré 976. 976, parfait. Oui. Et là, ben, c'est certain que j'ai débattu dans ce dossier-là en 1997. Et euh, on a quand même perdu. C'était quand même M. Bouchard qui était... Euh, et le juge Génétiché avait quand même déclaré publiquement, lors de, de l'audience, elle n'avait pas le choix. Donc, elle avait perdu okay. son impartialité. Elle était obligée euh, d'abroger euh, l'article 93 de la Constitution canadienne. Mais euh, je vais vous dire franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là actuellement parce que, étant donné que c'est un dossier qui est important, ça touche l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et vous savez que Benoît Pelletier a déclaré en 1960, et... en 1900, attends, non, non, c'est en 2007, il a déclaré que le code, euh, que la charte des droits et libertés de la personne du Québec était quasi constitutionnelle. J'ai les le document ici. Et c'est normal, c'est à cause de l'Assemblée nationale qui a remplacé l'Assemblée législative, le Conseil législatif et le lieutenant-gouverneur. Donc, euh, maintenant, c'est tout simplement des symboles de la fiction, c'est virtuel, mais il n'y a rien de réel, si vous voulez. Euh, Écoutez, M. Normandie, écoute, j'ai noté tout ça. Oui. Que je sais qu'on pourrait continuer en <rire> oui. date. J'ai noté tout ça. Je vais sortir les dossiers. En fait, je vais les je vais noter. Les plus plus comme je plus dis, c'est demain. Plus demain. Plus moi, je me présente à 10h oui. demain je vois. Mm -hmm. à la salle euh, 16-71. Je sais ça. Mm -hmm. enfin, bon, okay. On verra rendu là. là Écoutez, c'est bon. noté. Puis, euh, je passe un mot. Puis... Je ne peux pas vous dire. Mais... Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, M. Normandie. moi je vous remercie. Au revoir. Donc, euh, c'est ça, je pense que, euh, pour faire euh, une histoire euh, euh, courte euh, à cet effet-là, attendez un petit peu, là, on va essayer de replacer ça un petit peu. Voilà, je vais pousser ça un peu, parce que là, c'est proche un petit peu, voilà. Je peux vous dire une chose, c'est que, le, présentement, le jugement qui, peut avoir aidé, qui est rendu, par Chantal Lamarche, le 22 mars 2018, « Ex Écoutez, c'est impossible dans un débat constitutionnel euh, sur un, un sujet euh, du fait ou à l'effet qu'il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi du barreau, c'est écrit dans une loi fédérale, c'est écrit dans deux formulaires de perception fiscale. Et euh, la, la fiscalité, ça vous met dans la rue, ça, ça vous met en faillite euh, et tout ça. Vous savez, la fiscalité est d'accord qu'elle s'occupe justement des pensions alimentaires. Donc, ceux qui ont des pensions alimentaires à payer parce qu'il y a une séparation. Mais c'est toujours la faute du gouvernement sur une séparation. Quand on regarde toute cette doctrine vicieuse de notre administration de la justice, et c'est pas pour rien que l'article 2858 du Code civil... Interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Ils le savent, eux autres, ils l'ont dit. C'est des vérités révélées que quelqu'un peut connaître, comme moi, je les connais, et si je les rends publiques, ça déconsidère l'administration de la justice. Ils le savent, ils l'ont écrit. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est aussi à l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et libertés de la personne qui dit la même chose. Puis, n'oubliez pas que quand François Legault parle de la clause non-obstant, c'est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Ils l'exercent tous les jours. Tous les jours, mais ils ne vous le disent pas. Puis les médias sont là tout simplement pour euh, faire du sensationnalisme. Donc, euh, exciter les gens sur des dossiers euh, euh, complètement abracadabra, comme SNC-Lavalin, comme la commission Gomery, la commission Bastarache... Euh, euh, la commission Charbonneau. Euh, écoutez, la commission va s'arrache. Euh, comment tu veux que Marc Belmore réussisse là-dedans alors euh, que lui-même, euh, il se tire dans le pied euh, en attaquant euh, ses patrons, les juges et tout ça? Puis pourtant, c'est pas qu'il avait tort, il avait raison. Il a complètement raison, Marc Belmore. Mais il n'avait pas eu le choix. La juge venait de picher, quand j'ai comparu euh, en 1997 euh, en Cour supérieure, écoutez, ce n'est pas des farces. Quand on dit que Jean-François Michaud, au palais de justice de Saint-Jérôme, okay, euh, a déclaré que ni lui ni personne dans le palais de justice est capable de faire la preuve de la légitimité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Canada, qui est une juridiction fédérale et qui exerce sa fonction ici au Québec. C'est pour ça que le gouvernement fédéral, en l'an 2001, a adopté la loi sur l'harmonisation, parce qu'il n'y a plus de constitution, on n'est plus lié à la Fédération canadienne. Donc la loi sur l'harmonisation fiscale permet au fédéral de continuer à venir euh, percevoir des taxes et des impôts ici, parce que les, les, tous les gens du Parti québécois, du Québec solidaire, tous ceux du Bloc québécois, des lâches, des lâches, vous comprenez, n'ont pas la maturité de prendre en main l'administration du Québec sans être obligés de se plier à toutes les exigences euh, du reste du Canada. Vous savez que depuis 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale, quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur, vous savez que depuis ce temps-là, il n'y a pas personne au Québec qui est candidat électoral, qui a le droit d'être élu à Ottawa. C'est comme si quelqu'un décidait en Chine d'appliquer de, de, à Ottawa ou au Québec, pour être candidat et député. C'est la même chose. Écoutez, je comprends la mondialisation du commerce, c'est beau, c'est important, mais quand on est rendu que des gens d'étrangers viennent s'installer souverainement ici, écoutez, on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne qui abolissait l'enseignement de la religion catholique et protestante, ainsi que l'autorité de la Reine ici, au Canada en 1997, déjà que la reine était dévolue depuis euh, euh, le chapitre de loi P1 de 1985, Brian Mulroney à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada stipule que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, celui qui sanctionne les lois, le premier ministre, euh, celui qui adopte les lois, le premier ministre, et qui passe en lecture jusqu'au Sénat, bien, c'est lui qui sanctionne les lois aussi. Écoutez, le lieutenant-gouverneur, on a vu ce que c'était ici, le lieutenant-gouverneur, Mme Lise Thibault, ils l'ont traité de, bonheur, de voleuse. C'est la couronne qui l'a condamné au criminels. Je connais toute son histoire. Tout ce qui a paru dans les journaux, c'est tout faux. Tous les dossiers qui ont été montés par la Sûreté du Québec dans ces dossiers-là, ces pauvres policiers, c'est certain qu'eux ont fait enquête, mais les policiers ne savent pas qu'il n'y a pas de loi. S'ils savent, mais c'est pire que des else. Mais ils savent pas. Je suis certain qu'ils savent pas. Puis eux autres pensent que s'il y a de quoi qui bouge à cet effet-là, ils seront plus payés. Ils auront plus d'argent pour faire vivre leur famille. Ils vont perdre leur job. Alors que c'est déjà l'anarchie. C'est l'oligarchie du lobbyisme qui règne au Conseil privé du Canada puis euh, au ministère du comité exécutif de l'Assemblée nationale, qui est le cabinet des ministres du Parti au pouvoir. Ces gens-là font n'importe quoi. Comment ça que dans les procédures judiciaires, on désigne toujours le Québec, province de Québec, alors que depuis l'an 2000, par euh, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec, tous les, les, les avocats et les juges ainsi que les notaires désignent encore le Québec comme étant une province. Alors que depuis l'an 2000, c'est un État. Comment on peut être puni, nous, pour avoir créé préjudice aux lois en ne les respectant pas, alors que les juges et les, et les avocats et les notaires ne respectent ni les lois ni les jugements? Moi, ils n'ont même pas été capables de respecter le jugement du juge euh, François, <coughs> le juge Pierre Fontaine dans le dossier 721, 773, 710 de la Cour municipale de Montréal, qui a interdit à Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui est survenu le 13 juin 1951, euh, de représenter Jean Normandin, qui n'a pas de date de naissance, qui est sur le talon détachable du certificat de naissance, mais qui possède un numéro d'assurance sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement Jean Normandin qui a droit à un, au domicile, Hein, la loi du domicile, il y a seulement Jacques Normandin. Puis pour avoir un numéro de son sociale, il faut que un domicile. Il faut que ce soit un prénom usuel sans date de naissance. Puis ils n'ont pas le droit de m'appeler M. Monsieur Jacques ils sont obligés de m'appeler M. Normandin. C'est dans le dossier judiciaire de l'honorable juge Serge Champoux, dans le dossier Drazen Tomic. Il a été acquitté parce qu'au lieu de poursuivre M. Drazen, qui est monsieur nom de famille, ils ont poursuivi M. Tomic. Puis M. Tomic, c'est un prénom usuel, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. La personne physique, c'est M. Drazen. La personne physique, dans le cas de ma personnalité juridique, et est Jacques Normandin, que je représente, ben c'est M. Normandin. Mais il y en a deux, M. Normandais, un certificat de naissance. Il y en a un qui est survenu le 13 juin 1951. C'est jacques joseph et Antoine Normandais, mais il n'y a pas de lieu de résidence. Il n'y a pas de droit au domicile. Alors qu'en bas, lui, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de numéro d'inscription. Il n'y a aucune signature du directeur de l'État civil dans son existence à lui. C'est pour ça que la loi A-2.1, qui est la loi de l'accès à l'information règlement numéro 4, stipule que personne, aucun des juges, des avocats, ou de qui que ce soit qui est en autorité publique, qui est en autorité publique, n'est autorisé à discuter d'existence quelconque, que ce soit de quelque chose de vivant, de quelque chose de mort, de quelque chose d'existant ou de non-existant. Ils n'ont pas le droit du tout, du tout, de parler d'existence. S'ils commencent à parler d'existence avec moi, moi, ça me prend des témoins autour, parce que ces gens-là travaillent toujours tout seul en petits groupes. En groupuscule, c'est des bandits. Donc automatiquement, eux autres se supportent dans leurs mensonges, dans leur perfidie. Puis euh, tu arrives toujours deuxième, là, c'est toujours un échec. Je regarde le dossier de Sébastien Théodore. Écoutez, il y a un policier qui l'a dit c'est une policière de la Ville de Montréal qui a frappé accidentellement la dame et euh, aujourd'hui, ben, elle va rester avec des séquelles. Alors qu'il euh, n'était pas supposé de poursuivre la poursuite contre Sébastien Théodore. Il y a eu deux ABS corpus de déposer dans ce dossier-là pour le libérer. Ils ont demandé une libération sous caution. Ils ont tout refusé au complet. Qu'est-ce que vous voulez? Sébastien Théodore est en prison alors que ce gars-là n'a pas été jugé sur rien, même que euh, dans le cabinet danton Rainville, représenté par Alexandre Fournier, Alexandre Fournier il a déjà parlé, il a déjà dit qu'en 2020, Là, ils vont discuter d'une injonction euh, permanente pour empêcher Sébastien Théodore euh, éventuellement de commettre euh, d'autres infractions, parce que c'est une infraction que de mettre, euh, d'expédier de, un constat ou de, de donner un constat d'infraction à un policier qui est en fonction, puis qui fait le fou sur la route. Vous comprenez? Parce que Sébastien Théodore, ça a passé dans le journal, ça a été rendu public, il y a un policier qui a eu un, un biais de contravention à la, à la demande de Sébastien Théodore. Puis là, c'est toute la ville de, Go de Longueuil, c'est le conseil d'administration euh, de la municipalité de Longueuil qui, qui est en train tout simplement de faire de Sébastien euh, Théodore un exemple. Il faut jamais, jamais attaquer un fonctionnaire municipal qui nous vole, qui nous trompe, qui nous ment. C'est pas vrai que tous les avocats, que tous les juges, que tous les policiers, c'est tous des bandits, c'est pas vrai. Il y en a des bons là-dedans, mais ils sont obligés de se faire ma gueule s'ils veulent garder leur job. Vous comprenez? Donc, euh, là-dessus, on se laisse, et puis je mets ça sur Internet. Et quand vous allez avoir ça, vous, vous partagez ça à travers le Canada. Essayez de le traduire en anglais si vous voulez. Mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. 438-390-6246. Euh, euh, Là-dessus, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci.